Bonjour à tous, alors nous allons prier un chapelet des mystères joyeux en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. c'est le premier tome, il y en a un deuxième volume Alors il y a une petite introduction Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre Ils regarderont vers celui qu'ils auront transpercé au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc Seigneur, nous prions dans ta divine volonté. Donc euh, accorde un déluge de grâce à l'humanité tout entière, à l'humanité passée, présente et future. Accorde des grâces de guérison, accorde des grâces de protection, accorde des grâces de sanctification à toutes les âmes passées, présentes et futures. Augmente en nous toutes les vertus augmente la foi, la charité, l'espérance dans toutes les âmes passées, présentes et futures. Rends-nous prudents, rends-nous sages, rends-nous euh, forts. Aide-nous à agir en toute justice, dans la charité et dans ta vérité. Et donne la paix à notre temps, donne la paix à tous les temps